Tout le monde. Euh, donc, comme Michael l'a dit, on va parler Data Center Do It avec Python et Raspberry Pi. Euh, je, suis, je suis Arthur Vuillard et je vais parler avec Samira Rabaoui et on est présent sur internet. Euh, au programme aujourd'hui, on, on va commencer un petit peu par vous raconter euh, l'histoire de notre projet. Et cette histoire, elle commence avec euh, l'impact environnemental du numérique. Après on vous présentera le projet un peu plus globalement et puis euh, après on va, euh, va rentrer dans la technique de qu'est-ce qu'on fait exactement. Euh, donc rapidement les constats du numérique, c'est que bah, aujourd'hui ça a une em en empreinte environnementale assez forte, euh, notamment en consommation d'électricité et dans certains pays du coup en émissions de gaz à effet de serre. Euh, la consommation d'électricité euh, le, si le numérique était un pays ça serait le troisième consommateur mondial euh, et du coup ce qui est surtout notable là c'est qu'il euh, y a une partie à peu près euh, 15% qui va dans les data centers et à, à peu près 20% qui va dans les réseaux euh, donc les data centers consomment environ 300 000 TWh. Euh, ça représente les deux tiers de la consommation électrique en France, et la moitié de ses émissions de gaz à effet de serre. Euh, et il n'y a pas que la consommation électrique, il y a aussi euh, des impacts sur l'eau, parce que du coup la fabrication du matériel électronique consomme énormément d'eau. Et puis euh, aussi sur les minerais, parce que du coup euh, ça implique beaucoup de... Ben, beaucoup de métaux différents de euh, la fabrication de l'électronique. Donc nous, on est parti de, de ce constat pour... Euh, et puis on s'est dit que euh, dans notre métier, on pouvait faire quelque chose. Donc il y a des choses qu'on peut faire au niveau logiciel, et puis sur le côté matériel, en fait, il euh, n'y a pas beaucoup de choses. Donc euh, euh, on a décidé de créer ce projet qui s'appelle Gentil Nuage, qui consiste à repenser un petit peu le data center pour qu'il soit plus vertueux, en particulier plus écologique. Euh, donc les concepts qu'on veut mettre en œuvre, c'est donc déjà de ne pas utiliser de clim euh, et d'utiliser euh, la chaleur qui est émise par les serveurs de manière intelligente. Euh, utiliser de l'énergie renouvelable pour euh, faire fonctionner nos, nos serveurs et puis aussi participer à la création de centrales euh, de production d'énergie renouvelable pour pas non plus euh, se contenter de, de dire « on consomme de l'électricité ». En fait, l'idée, c'est aussi d'accompagner la transition. Euh, l'idée, c'est aussi d'éteindre euh, les serveurs qui ne sont pas utilisés. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par là Je ne sais plus. Ah oui. Euh, et du coup, pour euh, le matériel, l'idée, c'est d'utiliser du matériel en seconde main, pour, euh, bah pour allonger la durée de vie de ce matériel et éviter qu'il y parte euh, trop tôt euh, à la décharge. Euh, voilà. donc je vais laisser la parole à Sémira qui va vous expliquer un petit peu plus techniquement ce qu'on a fait. Donc oui, Je vais vous présenter la partie prototype, Donc ce qu'on a commencé déjà à mettre en place. Donc, notre micro-data center est en, en fait hébergé dans des locaux, alors les locaux à Lyon de DVA, qui est un, un bâtiment qui héberge notamment des euh, euh, entreprises de, de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Donc, à Lyon, donc, euh, notre. Notre data center se trouve dans la cave et l'objectif, c'est de récupérer l'air frais pour rafraîchir les serveurs et de réinjecter la chaleur qui sera émise par les serveurs dans le circuit de chauffage du bâtiment. Donc Sur la partie matérielle, on, comme l'a dit Arthur, on essaie de récupérer des serveurs d'occasion pour prolonger leur, leur cycle de vie. Là, on a deux, deux serveurs qui, sont de, qui ont été installés, euh, sur lesquels bon, il y a un arc Linux et un Debian qui tournent. Pour pouvoir surveiller les serveurs, on a mis en place un système de monitoring qui s'appuie sur un Raspberry sur lequel on a connecté un certain nombre de, serveurs, euh, de capteurs pardon, et des relais, donc un capteur de température et d'humidité, un capteur également de mesure d'énergie consommée. Et on a un relais qui va nous permettre d'activer ou désactiver la ventilation en fonction de seuil de température qu'on aura mis en place. Sur la partie logicielle, on s'appuie cette fois-ci sur une application web qui s'appelle HostGhost, qui est un petit cousin de WatchGhost pour ceux qui ont suivi la présentation de Deezer. Et cette application va nous permettre d'enregistrer les mesures des capteurs, donc la température, l'énergie consommée. On aura un affichage aussi en temps réel via un dashboard des données qui ont été enregistrées. On pourra également visualiser les données en cours, au cours du temps. Et on pourra euh, activer euh, le, la ventilation, comme, comme indiqué précédemment. Donc, C'est une application qui s'appuie sur une base de données euh, temporelle, donc une db, euh, sur du Python, à HTTP euh, et les librairies nécessaires pour faire fonctionner et récupérer les données de la base de données et des capteurs. Et puis on a un petit front en Vue.js euh, avec un framework CSS et puis une librairie pour visualiser euh, les, les graphes. Donc comme WatchGhost, la config elle se fait via des fichiers texte, des TOML, où on va définir les capteurs qu'on souhaite utiliser et les interrupteurs. Donc là, le relais qui va activer ou pas la ventilation. Donc on indique comment ils sont branchés sur le Raspberry Pi. Et puis, on peut définir des seuils d'activation. De, Donc là, c'est une première version du, du dashboard qui est installée dans la cave avec une première version de, de HostGhost qui nous permet donc de visualiser. On a un capteur de température qui a bougé depuis parce qu'il n'est pas très bien positionné. Et voici les informations qu'aujourd'hui on peut récupérer. Donc on récupère la température de la salle des serveurs. On a également ajouté un, euh, la récupération des données de, de la météo. Ça nous permettra euh, ensuite de pouvoir euh, anticiper et euh, corréler les données euh, qu'on aura euh, enregistrées. On a la consommation d'énergie et en dessous on voit le, le ventilateur, donc le relais qui active ce ventilateur qui à cet instant-là n'est pas actif puisque la température est suffisamment faible. Donc, comme je vous ai indiqué, on peut voir l'évolution au cours du temps, sur 24 heures, 7 jours, 30 jours ou 90 jours. Pareil pour la température extérieure et la consommation d'énergie qui a été mesurée au cours du temps. Là dans l'exemple qu'on voit à l'écran, euh, le capteur de ventilation, euh, pardon, le, la, le relais qui est lié à la ventilation est activé. Alors dans l'exemple, la température est assez basse, mais c'est pour l'exemple. Donc à 23 degrés, si je dépasse, donc là on est à 23,7, eh nous avons notre ventilateur qui est donc actionné pour euh, euh, effectuer l'extraction d'air chaud euh, vers euh, le système de chauffage. Comme on utilise une base de données InfluxDB, il n'y a aucun souci pour utiliser d'autres types d'outils. Là, l'exemple, c'est... Euh, Grafana, donc c'est exactement les mêmes données qu'on a vues précédemment visualisées euh, avec euh, Grafana. Donc je vais repasser le micro à Arthur. Euh, donc pour la suite du projet, euh, donc là en fait on est en train de finir d'installer notre prototype donc, euh, dans la cave. Euh, on a encore un petit peu de travaux à faire, euh, finir les branchements, finir un petit peu le circuit de, de ventilation. Et puis du coup, ensuite, une fois que ce sera fait, on va commencer à expérimenter, euh, à faire tourner des serveurs. Donc là, on en a, mis en, on en a deux qui sont euh, prêts à être démarrés, mais on en a euh, une dizaine d'autres qui sont euh, en attente d'installation. Euh, donc l'idée, c'est d'expérimenter euh, avec les serveurs qu'on a, euh, donc euh, faire des calculs, on va installer des runners de, de CI, ce genre de choses. Donc euh, si jamais ça vous dit de d'avoir des renards pas fiables dans une cave, vous pouvez nous en parler. Euh, et puis, ben, du coup, le projet, il a rejoint un incubateur euh, il y a un mois. Donc, euh, l'idée, c'est de ben, développer euh, le concept euh, pour que ce soit moins bricolé, enfin, euh, ouais, beaucoup plus sérieux. Euh, et ben, l'idée, c'est de le vendre euh, à... à à bah, des gestionnaires d'immeubles euh, pour qu'ils pour qui profitent de, de tous ces concepts-là. Euh, D'un point de vue code, on a parlé Ghost et de euh, watchghost. Euh, là, l'idée, c'est moi, j'aimerais bien rassembler un petit peu euh, les trucs. Il y a des fonctionnalités qui sont dans Ghost, qui seraient assez faciles à mettre dans watchghost et qui pourraient euh, bénéficier à tout le monde. Donc euh, on va essayer de, de faire cet effort pour euh, unifier les, les deux projets enfin en fait euh, surtout mettre ce dont on a besoin dans WatchGhost plus que dans, dans un produit euh, enfin une appli euh, à part quoi. Euh, du coup voilà pour la présentation et si vous avez des questions c'est le moment ouais alors euh, en été on a deux options, soit on recrache l'air chaud dehors, euh, soit sinon en fait il euh, y a une idée, c'est aussi d'utiliser euh, l'air chaud pour préchauffer de l'eau. Euh, bon En été il y a toujours un peu besoin d'eau chaude, donc ça peut être utile mais on ne sait pas du tout euh, si c'est faisable de faire ce, ce genre de truc. Quoi. Alors la question c'est comment est-ce qu'on fait l'échange thermique euh, Nous on ne le fait pas, c'est l'installation dans le bâtiment en fait, ils ont un, euh, une, une circulation d'air double flux, et du coup en fait ils réutilisent euh, euh, l'air chaud, enfin euh, il y a une pompe à chaleur entre l'air aspiré donc la chaleur est transmise à l'air soufflé, et du coup, c'est juste ce système-là qui, qui est mis en œuvre. Et pour le software, pourquoi vous pas des software comme début le de base dans les bases des... Alors la question c'est, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas du soft comme Je ne sais pas ce que c'est, c'est une question pour toi Samira. <rire> Euh, oui, bah, c'est une question aussi qu'on s'est posée, en fait. Il euh, y a plusieurs raisons pour lesquelles on a développé nous-mêmes une petite application. C'est que déjà, bah, c'était l'occasion d'apprendre à, à, à faire du monitoring sur d'autres aspects que ce qu'on a déjà pu faire avec WatchGhost. Euh, sachant qu'en plus, ça va bénéficier à WatchGhost, parce que l'objectif, comme l'a dit Arthur, c'est de rassembler. Et ensuite, euh, bah, l'outil est toujours en cours de développement, donc il euh, y a potentiellement d'autres intégrations qu'on pourra faire. Euh, pour, euh, effectivement, NoDread est très utilisé. Il y a même d'autres outils euh, qui sont assez proches de ce qu'on a fait qui existent. Mais pour le moment, c'était déjà apprendre et puis aussi réfléchir sur l'écosystème qu'on est en train de mettre en place et de voir ce qu'on peut euh, rationaliser après. Pas d'autres questions ah. euh... Euh, alors les modifs qu'on a fait sur le bâtiment, on a monté une cloison, on a fait arriver de l'électricité, du réseau, et puis on a bossé sur la, des tuyauteries de ventilation. Donc là ça n'a vraiment pas coûté cher, c'était vraiment pas grand chose. Et en fait on a vraiment beaucoup de chance avec ce bâtiment parce que ça, par chance en il fait, y a un tuyau qui part de la cave qui va directement au grenier là où il y a les centrales de ventilation. Et en fait, là, on a eu vraiment beaucoup de chance parce que ça s'y prête bien. Euh, L'idée pour euh, d'autres euh, installations, c'est plus de dire euh, on, on profite d'une un, construction ou d'une rénovation pour, euh, pour prévoir dans les travaux euh, ce genre d'installation. Après, ça peut se faire euh, sur, euh, sur un, un bâtiment déjà existant qui n'a pas forcément de rénovation à faire. Mais il faut qu'on ait vraiment beaucoup de planètes qui s'alignent pour que ce soit faisable entre bah, l'électricité, le réseau, la ventilation. Il faut vraiment qu'on ait tous ces éléments-là qui soient bien, enfin, bien faisables. Quoi. Donc ouais, c'est à réfléchir. Alors la question c'est, avec une dizaine de serveurs, est-ce que ça va chauffer la cave l'été C'est ça Non C'est-à-dire Si vous mettez plusieurs machines, ça va chauffer la cave Ouais. Ah, est-ce que, est que les machines vont supporter les 40 degrés l'été, c'est ça bah, Je sais pas, c'est ce aussi l'idée du prototype, c'est de voir à quel point ça ne va pas marcher quand il fera chaud dehors. <rire> sur les caves c'est en entresol ou c'est une cave en profondeur c'est vrai, alors la question c'est est-ce que c'est une cave en entresol ou en profondeur euh, c'est vraiment, oui c'est une cave enterrée bah, t'as à peu près 5 degrés en moins par rapport au... ouais alors en fait on a déjà on, on, a, déjà, euh, on a déjà allumé les capteurs euh, euh, bah, l'été dernier donc on a eu euh, quand même plusieurs semaines de canicule à Lyon avec des températures à 40 degrés euh, à la cave ça, ça montait quand même euh, autour des 30 degrés euh, donc euh, ouais effectivement je ne suis pas sûr que ce soit euh, que, que la température elle soit tip top euh, en été mais on, on va voir ça et puis après on verra euh, s'il faut mettre euh, des systèmes euh, de refroidissement, il euh, y a des trucs qui consomment vraiment très peu euh, d'énergie euh, qui sont assez simples à faire. Euh. Donc euh, voilà, on va voir. Euh, J'ai une autre question, c'est par rapport à la photo que vous avez montrée, euh, c'est une vraie cave, il n'y a pas trop d'humidité pour les machines Alors, Alors, vous avez un capteur d'humidité euh... Ouais, euh, du coup, euh, il <rire> y, y a effectivement euh, de l'humidité. Euh, on compte sur le système de ventilation pour faire circuler l'air et pour euh, que ça se qu'il y ait moins d'humidité euh, grâce à la circulation d'air. C'est pareil, ça fait partie des trucs à expérimenter. Euh. Euh, en fait, ce Moi, le truc que je voudrais mettre dans WatchGhost, c'est l'affichage des graphiques euh, quand il y a une historisation. Voilà. Et en fait, on n'a besoin que de ça euh, en plus dans WatchGhost pour, pour, une... enfin, pour utiliser directement WatchGhost sur notre Raspberry. Bon, eh ben, merci pour votre attention et bon appétit All right.